Nous sommes à l'heure euh, je tiens à vous informer tout le monde c'est que on avait quand même quelques quelques petites contraintes techniques dont c'était le premier de l'année enfin c'est le premier de l'année je vais laisser chacun déjà euh, le temps de, de se connecter et puis on va on, on va démarrer sans, sans trop tarder bon on devait avoir en principe un bel arrière-plan euh, voilà mais, mais c'est bien parce que comme ça on est chacun dans un cadre de travail donc pourquoi pas voilà bah écoutez, de toute manière, à l'heure actuelle, euh, je pense qu'on a atteint les, un peu les 200, entre 230 250 inscrits à peu près. Donc, ce qui est pour une première euh, qui est toujours très bien. Alors, sans plus tarder, puisque nous n'avons finalement que très peu de temps ensemble, laissez-moi déjà euh, vous présenter au nom de toute l'équipe quand même d'Inforisque nos meilleurs voeux pour cette, cette nouvelle année. Et merci donc pour cette participation au premier webinaire InfoRisque qui introduit un nouveau rendez-vous parce que finalement, les midis de la sécurité, donc 45 minutes pour se former et s'informer, c'est la, la nouveauté, n'est-ce pas, d'InfoRisque 2023. Alors ce format vient en complément des podcasts et des articles dont je vous invite et que je vous invite à suivre, n'est-ce pas, sur le site d'InfoRisque.fr, bien entendu. Alors, ce format webinaire va vous permettre d'interagir avec nous et vous pouvez poser vos questions à notre invité Vincent Beau avec les outils qui sont disponibles normalement. Et j'ai vu qu'il y a déjà des petits mots qui passent, donc ça veut dire que ça fonctionne. Et donc, dans le format, nous allons avoir 30 minutes d'échange avec Vincent Beau et ensuite, nous conserverons 15 minutes pour répondre. Alors, derrière, je tiens à remercier quand même Gévin et Alexandre qui vont s'occuper de mettre en avant, je dirais, au mieux ces, les questions pour les faire remonter, je dirais, en fonction des, voilà, de l'intérêt de chacun. Donc, en plus de Vincent Beau et moi-même, donc ça, c'est dit. Donc, euh, nous l'avons annoncé lors de notre podcast d'introduction de décembre. Nous avons convenu, donc, avec Vincent Beau, de réaliser six épisodes. Tant le sujet est riche. Il vous retrouverez tous les détails, de toute manière, dans des liens que l'on va vous fournir, euh, je dirais, dans ce, dans ce podcast. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois vous préciser que l'objet de ces échanges n'a aucune visée commerciale. Il ne s'agit pas de faire la promo d'un bouquin. Mmh. Alors, nous avons découvert ce livre « La QVT en finir avec les conneries » de Vincent Beau. Et franchement, ce petit accrocheur tient toutes ses promesses. Donc, voici 400 pages. J'ai mon exemplaire qui doit être pour… Vous dire quand même qu'on ne ment pas, quand même. Voilà, il est largement, euh, largement annoté, n'est-ce pas? Et c'est un, un livre qui le, qui le mérite. Voilà, mais ce qui est important, c'est que derrière cela, Vincent Beau, donc, il a derrière lui quand même plus de 20 ans dans le management de la santé et qualité de vie au travail, tant en entreprise qu'en institution, comme correspondant CARSAT, n'est-ce pas? Et il est en outre fondateur du cabinet Master. Et nous avons donc maintenant notre fil rouge pour partage, partager avec vous l'objectif qui est convenu avec Vincent Beau. Et enfin, l'objectif finalement de Vincent Beau, c'est de faire avancer, je dirais, tout le, comme le fait un risque, les, la question des, de la santé et la sécurité au travail. Maintenant, j'ai fini pour ce, ce long introduction. Vincent Beau, bonjour. Bonjour, bonjour François et... Bonjour à toutes et à tous. Et puis, je ne peux pas ne pas prendre le relais du souhait d'une meilleure année pour tout le monde, pleine de santé, dont la santé au travail. Alors, dans le, eh ben, rentrons dans le vif du sujet pour cette, cette, cette première, n'est-ce pas enfin, ce premier de nos six interventions. Et je vais laisser, voilà, Guéline, tout de suite. On va commencer, je dirais, par un, une chose qui est importante, de manière à cadrer quand même le, le, le sujet, et avec, euh, peut-être en premier lieu, ben, on a posé quand même quelques questions à Vincent Beau. Vincent, c'est à toi. Très bien. Ben, euh, déjà, ce que je voulais dire, c'est, euh, euh, en plus de ce que vous avez euh, rappelé, François, qui me touche beaucoup, euh, je voulais juste souligner deux choses. Un, euh, c'est que pour partie de mon expérience, j'ai quand même eu une expérience en termes de directeur d'usine. Tout ça pour vous dire quoi Quand on parle de management, c'est bien d'avoir managé, même si ça n'empêche pas d'avoir des avis là-dessus. Et quand on manage, on gère, et pour partie de la gestion, on a besoin de chiffres. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit ensemble, François, quand vous l'avez proposé, qu'il serait intéressant de se poser la question sur ce premier webinaire de que nous disent les chiffres. Et donc avant d'aller nous-mêmes chercher à explorer ce sujet, on avait envie de vous poser trois questions. Donc, euh, là-dessus, la première des questions, c'était celle-ci. Euh, selon vous, avant qu'on aborde ce sujet, y a-t-il plus ou moins de salariés dont la santé est atteinte par leur travail aujourd'hui qu'il y a dix ans Donc ça, je ne sais pas vous guider sur comment <rire> voter, mais je pense que vous devez voir le... Voilà. Oui, les votes commencent à arriver, voilà. Oui, parce qu'il est important que chacun puisse interagir, parce qu'on vous a convié finalement à cet échange, mais malgré que nous soyons par caméra interposée, il est quand même bien effectivement qu'on puisse le, le, le partager et le but ouais. c'est de vous donner la parole. Donc, ça c'est une super question parce que. Euh, très souvent, je spoile spoil pas hein, ce qu'on va avoir comme échange à ce sujet François, ensemble et puis avec tout le monde quoi, mais euh, c'est une super euh, question ne serait-ce que pour ça c'est qu'il est très fréquent d'avoir des préventeurs qui sur la base de chiffres euh, ont des euh, appréciations différentes parce qu'ils ont des chiffres différents donc sur un même sujet disposer de chiffres différents c'est quand, euh, bah, quand même intéressant à aller explorer ça dit des choses donc on va peut-être s'arrêter pour ce premier vote. Vous, avez des, vous êtes quand même pratiquement 70 à avoir répondu. Et il faut qu'on avance malheureusement. Donc euh, voilà. Alors qu'est-ce que nous dit ce vote -là Hop là. Alors par contre après, Gavin va pouvoir nous donner peut-être les éléments. Et on va pouvoir faire partager ces résultats. Par contre, moi, je ne les vois pas à l'écran. <rire> Alors, pardon à tous, parce qu'effectivement, on a inauguré un nouvel outil, je dirais, pour ce, pour ce webinaire. Et peut-être, pardon pour les, les, les imprécisions. Voilà. Alors, le résultat, y a-t-il voilà. Y a-t-il plus ou moins de salariés dont la santé est atteinte par leur... La santé est atteinte par le travail aujourd'hui, donc plus aujourd il y a 10 ans. Donc, plus, effectivement, vous êtes quand même assez nombreux. Donc, 73% moins 18%. OK. Sur la deuxième question, donc, y a-t-il selon vous une sous-déclaration des accidents ben, Je dirais la même, oui, très, très grosse, très, très grosse proportion. Ce qui m'étonne un petit peu, Vincent, mais a priori, ce n'est pas quelque chose qui doit vous étonner beaucoup. Malheureusement, la santé mentale des salariés est-elle prise en compte au même niveau que leur santé physique bah, Effectivement, le résultat est effectivement sans appel. Bon, je pense que, Vincent, commentaire. Commentaire. Eh bien déjà, euh, ce qu'on peut se dire ensemble, c'est… Euh... On ne peut pas répondre à ces questions sans se mettre d'accord sur les sujets dont on parle. Et donc, à la question de savoir y a-t-il plus ou moins de salariés dont la santé est atteinte, le préalable, c'est euh, déjà de parler de la même chose quand on parle de euh, santé. Pour revenir à la base, et ça c'est essentiel parce que je pense que ça a été un des grands déclencheurs de l'envie d'écrire ce livre, mais plus que, de, plus que du, du bouquin, quoi, que l'envie d'aller porter ce message, c'est qu'aujourd'hui on est tous un peu perdus, en tout cas il y a beaucoup de gens qui sont perdus quand ils, quand ils parlent de santé, ils ne savent pas exactement de quoi ils parlent. Pour ça, il faut revenir aux sources, et moi c'est vraiment le principe que je vous propose d'adopter ensemble. Quoi. La santé, plutôt que d'aller chacun la voir de son côté comme on, comme on le pense, revenons à la source, l'OMS a défini ce qu'était la santé en 1946, ça a été repris par l'Organisation internationale du travail en 1950. La santé, c'est un bien-être physique, mental et social. Donc, prenons ça au début, si on veut parler de la santé des salariés, il faut parler de leur bien-être physique, mental et social. Et on en avait parlé dans le podcast, donc j'envoie les personnes au podcast si vous voulez aller plus là-dessus pour ne pas redire deux fois la même chose, mais il y a quelque chose dans cette définition qu'il est indispensable de bien comprendre, c'est que les trois dimensions sont indissociables et sont liées, physique et mental et social. Le bien-être ne peut pas être que physique, que mental ou que social. Ces trois sont totalement liés. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que un, quand une personne est atteinte dans, euh, dans l'exercice de son travail, les trois dimensions de sa santé vont être atteintes, c'est-à-dire que même si elle se donne un coup de marteau, elle va avoir mal physiquement, mentalement et socialement, par l'effet de ce coup de marteau sur son absence, sur la réaction de ses collègues, etc. Donc, les trois sont totalement en vase ouvert et pas en vase clos. Donc, la santé, c'est un bien-être physique, mental et social. Donc, si on euh, rebondit là-dessus, si on veut parler de la santé des salariés, il faut parler des indicateurs de santé physique et mentale et sociaux dont on dispose. Quoi. Ça c'est le premier point, voilà la question. Deuxième point, euh, quand on parle de santé au travail, il y a une autre, un autre voilà, point qu'on pourrait souligner ensemble, c'est pourquoi est-ce qu'on pose cette question-là et pourquoi on dédie un, séminaire, un, un webinaire là-dessus ben Parce que les enjeux qui concernent la santé au travail sont considérables. Euh, très très rapidement, pareil, parce que, euh, François vous l'avez rappelé, on a une demi-heure euh, et, et, un demi d'échange, ça va vite, mais... Moi, j'aime bien aller facilement les présenter, ces enjeux sous six formes. Donc, quand on parle de santé au travail, on, a, on induit six enjeux. Premièrement, c'est un enjeu pour les personnes, la santé des personnes, c'est-à-dire, c'est un enjeu humain dont on parle. Quand on parle de santé au travail, on parle de la santé des personnes, c'est un enjeu humain, premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est un enjeu économique. Et cet enjeu économique, il est directement lié aux cotisations des entreprises qu'elles vont avoir à payer si des atteintes à la santé des salariés sont reconnues euh, à l'heure euh, de leur fait. Deuxième enjeu, c'est ce qu'on va appeler l'enjeu économique direct. Troisième, l'enjeu économique indirect. Ça c'est quoi C'est tous les effets induits par un salarié qui s'est fait mal au travail. L'absentéisme, le turnover, la non qualité, etc. Et aujourd'hui, on a des estimations qui nous disent que les deux ont un rapport qui peut être de x4 euh, à x10. Donc on prend toujours x4, allez, pour pouvoir être dans la fourchette basse. Donc, euh, c'est aujourd'hui la partie cachée de l'iceberg des cotisations accident du travail. Quatrième enjeu, l'enjeu juridique. Alors, on sait tous que euh, ne pas suivre les prescriptions réglementaires, c'est s'exposer à des sanctions. Et deuxièmement, déplorer un accident du travail, une maladie professionnelle, une atteinte à la santé des salariés, ce sera, et de plus en plus aujourd'hui, euh, avoir à rendre des comptes auprès de la justice pour ce qui est survenu aux salariés. Cinquième enjeu, c'est l'enjeu social. Une entreprise qui a de mauvaises conditions de vie au travail aura un mauvais dialogue social. C'est un marqueur fort, hein, les conditions de vie au travail du dialogue social. Et aujourd'hui, les partenaires sociaux sont des partenaires euh, indiscutables euh, de la progression de l'entreprise. Et dernier enjeu, c'est l'enjeu d'image. Donc une entreprise qui aura de mauvaises conditions de vie au travail ou de bonnes projettera ses images, cette image sur ses salariés existants, sur ses talents celle qu'elle souhaite ben, recruter, celle qu'elle souhaite séduire, on va dire, sur ses institutions de contrôle exactement également, et un peu aussi sur ses clients. Donc voilà, la santé au travail, c'est euh, défini comme on l'a défini. On peut résumer ces enjeux au nombre de six, l'enjeu humain, économique direct, économique indirect, l'enjeu juridique, l'enjeu de dialogue social et l'enjeu d'image. Et ce sujet-là est important pour les entreprises, mais pour notre nation, pour notre société. Et si c'est un enjeu aussi important que ce qu'on le dit et ce que tout le monde s'accorde à dire, alors on devrait disposer de chiffres, je ne quitte pas la question des yeux, on devrait disposer de chiffres qui, un, nous donnent une vision totale de toute la population de travailleurs, puisqu'on parle de santé au travail, et deux, on devrait disposer de chiffres qui nous donnent une indication de toutes les atteintes physiques, mentales et sociales donc, surtout les atteintes physiques et mentales, parce que c'est la partie qui sort hein, au titre de la reconnaissance médicale, les atteintes physiques et mentales de cette population de travailleurs. Donc ça, c'est le scope Donc si on parle de santé au travail, on parle de ça, et on devrait donc disposer de ces chiffres-là. Et tout le problème, c'est quoi C'est qu'en fin de compte, nous ne disposons pas de ces chiffres. Nous ne disposons que de chiffres incomplets. Et c'est là qu'il euh, y a lieu de s'interroger, parce que, ce n'est pas forcément un hasard. On dit souvent en gestion, c'est pour ça que je reprenais un peu l'expérience que j'avais quand on pilotait la performance des entreprises. Bon, on dit souvent en gestion, on dit souvent que ce qui ne compte pas ne se compte pas quand on le gérer. Et ce qui est quand même assez incroyable de constater aujourd'hui, c'est qu'on est défaillant sur les deux éléments du sujet dont on parle. Premièrement, il n'y a aujourd'hui à date aucune statistique concernant les atteintes à la santé des travailleurs. Qui consolide ces atteintes sur l'ensemble de la population des travailleurs Aucune. Donc ça, c'est quand même énorme de pouvoir se dire. Oui, ça parce que des, des chiffres, des chiffres. On a quand même des chiffres qui nous sont donnés. Euh, je dirais, on, a, on a des chiffres globalement qui nous sont donnés, puisqu'on re, reprend aussi le, le dernier chiffre, je crois, que ça de ma part de 2019 qui mentionne 750 000. Accident du travail par an, donc nous avons quand même quelques chiffres. En fait, on a des chiffres, c'est tout à fait vrai, François, sauf que tous reconnaissent le fait qu'ils sont partiels. Donc, certains parlent des chiffres du régime général. Je suis tout à fait d'accord, le régime général, c'est quoi C'est 75 de la population salariée en France, aujourd'hui, à minima. Euh, euh, pardon, au maximum. Donc, ça veut dire qu'il nous en manque quand même un quart. Et deuxièmement, on a des travailleurs qui passent à l'as de ça pour le dire comme ça, tous les salariés auto-entrepreneurs aujourd'hui qui sont dans des statuts d'auto-entrepreneurs, mais qui sont complètement dépendants de la demande d'un, euh, parfois seul, euh, prestataire de service, enfin donneur d'ordre, euh, ceux-ci ne sont absolument pas dedans. Donc, euh, les gens qui travaillent se font-ils plus ou moins mal ben Déjà, les statistiques de tous les gens qui travaillent, on ne les a pas. Et là où vous avez raison, François, c'est que la DARES a réagi à ça en sortant des statistiques cette année, de 2019, qui concerne 90% de la population salariée. Ce pas tous les travailleurs, on l'a dit tout ah, à l'heure, ah, mais salariés. Donc, c'est déjà pas 100, mais ce déjà pas zéro. Donc on est passé de 75 à 90. Donc ça, un point. Et le deuxième point qu'il faut remarquer concernant ces chiffres, la deuxième surprise, j'allais même vous dire la stupéfaction, c'est que eh bien, les atteintes à la santé, elles, sont aussi, dans leurs euh, leur statistiques, totalement incomplètes, quoi on n'a absolument pas les chiffres des atteintes dont il est question, euh, physique et mentale, des euh, salariés. Pour plein de raisons, euh, si vous voulez François, on peut y aller comme ça, pour plein de raisons. Premièrement, ben parce qu'aujourd'hui, très très souvent, on résume, on résume tout le débat de la santé au travail aux seules questions des accidents du travail avec arrêt et le plus souvent du seul régime général. Ça, c'est le point euh, majeur. Est-ce que... Est -ce que... Est-ce que, quelque part, on ne résume pas ça, finalement, à la notion de, de comptabiliser les questions de sécurité plutôt que les questions de santé C'est exactement le cas, François. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les concepts mêmes, on a parlé du concept de santé. Euh, ce concept de santé, il se retrouve entrechoqué souvent par des réponses sécurité. D'ailleurs, on a beaucoup d'entreprises hein, qui disent de façon assumée, nous avons une politique sécurité. On a un code du travail qui parle de la santé physique et mentale et on a des entreprises qui répondent avec des euh, démarches qui sont purement de sécurité. Et entre nous, François, qu'elles ne savent pas forcément très bien définir elles-mêmes. Par exemple, quand vous posez la question à une entreprise, est-ce que dans votre démarche sécurité, vous abordez les risques psychosociaux Certaines vous disent non, certaines vous disent ben, ce n'est pas compris dedans, et certaines vous disent oui. Quoi. Donc on n'a pas bien compris le concept de sécurité qui d'ailleurs n'est absolument pas défini. Vous ne trouverez ni dans le code du travail ni dans une norme la définition de ce qu'est la sécurité par rapport à la santé. Quoi. Donc, comme, et ça c'est vraiment un des gros problèmes de notre discipline à nous, les préventeurs, comme on ne sait pas de quoi on parle, eh bien, on met tous des choses différentes dans des mots communs. Quoi. Et ça, c'est le euh, dérapage assuré. Donc, comme on disait ensemble, les chiffres ne concernent pas la majorité des travailleurs, point 1, et deuxièmement, les chiffres ne concernent pas la majorité, enfin la totalité des atteintes à leur santé, point 2. Euh, Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un chiffre, on a 93% des atteintes à la santé, dans les statistiques qui ressortent, hein, qui sont des accidents du travail. Ça, si je prends ça brutalement, si je suis gestionnaire, ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire que je n'ai qu'à me soucier des accidents du travail, avec arrêt, le plus souvent, pour pouvoir agir sur la santé au travail des personnes. Or, c'est faux. Pourquoi c'est faux Pour plusieurs raisons. Premièrement, on a aujourd'hui une sous-déclaration des maladies professionnelles. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les chiffres qui remontent, et vous savez comme moi, qu'il voilà, n'y a pas de progrès en mesure. Quoi, donc euh, si je ne sais pas, je n'agis pas. Quoi. Eh bien, euh, aujourd'hui, euh, cette sous-déclaration des maladies professionnelles elle est tellement connue, euh, parce que les salariés ne sont pas tous sachants euh, de la reconnaissance de ce qu'ils vivent euh, comme épreuve dans leur santé au titre de la maladie professionnelle, eh bien, on a euh, aujourd'hui même des phénomènes de compensation qui existent, hein, des milliards d'euros de compensation qui existent pour que la branche accident du travail maladie professionnelle euh, compense en partie cette sous-déclaration des maladies professionnelles qui part vers la maladie. Donc les maladies professionnelles sont sous-déclarées et ça, on ne peut pas faire silence quand on regarde les statistiques. Autre chose, on a une sous-déclaration des accidents du travail. Et là, je reprends le sondage que, qui a été publié, je suis vraiment ouais. super étonné de voir que vous avez été beaucoup à dire que oui, vous le reconnaissez, qu'il y a ça, parce que c'est souvent un tabou. Pourquoi c'est un tabou Parce que ça relève du pouvoir de l'obligation de l'employeur. Hein. L'employeur peut déclarer un accident, c'est il le doit. Et après, ouais. il peut le contester. Hein. Et aujourd'hui, on ne va pas passer le, séminaire là -dessus, enfin le webinaire là-dessus, mais aujourd'hui ça sort. Vous avez un article dans Le Monde qui est sorti il y a quelques semaines et qui dénonce cette sous-déclaration des accidents du travail et qui pointe particulièrement, ce qui est vraiment très intéressant, on en parlera d'ailleurs dans un des webinaires à venir, qui pointe tout particulièrement les entreprises qui sont obsédées sur le zéro accident, comme un effet induit de ces politiques-là. Donc il y a une sous-déclaration des maladies professionnelles, il y a une sous-déclaration des accidents du travail. Mais est-ce que ces sous-déclarations ne sont pas induites tout simplement parce que les conséquences sont énormes pour l'entreprise, parce qu'elles sont déjà, euh, je dirais principalement, une, une, elles ont un impact financier direct, voire une impact juridique, un impact juridique direct. C'est totalement vrai. Et si on prend à l'origine de tout, l'accident du travail ayant été la première atteinte à la santé des salariés, je dis bien l'accident du travail, qui pesait sur, un, la responsabilité, et deux, les finances de l'entreprise, c'est autour de lui que s'est cristallisée toute la prévention, la discipline de la prévention, et qu'est né, hein, qu né le concept de sécurité au travail. Donc oui, vous avez raison, François, c'est le poids des enjeux qui a généré les pratiques. C'est tout à fait vrai. Et puis, dernier élément, François, que je voulais rajouter sur le fait de se dire que bah, ces chiffres-là dont on devrait disposer, on n'en dispose pas. Ça vient de quoi C'est qu'on a des atteintes à la santé mentale des salariés, on est d'accord, hein, le physique et le mental. Donc les atteintes à la santé mentale des salariés qui sont sous-reconnues et qui sont sous-déclarées. Je vous donne deux exemples. Euh, on a très peu de salariés aujourd'hui qui savent qu'un choc psychologique au travail peut être reconnu comme un accident du travail. Pourquoi Parce qu'on ne saigne pas, parce qu'on n'a pas de radio, parce que ce n'est pas physique. Pourtant, c'est possible. Et deuxième exemple, on n'a pas de tableau de reconnaissance des maladies professionnelles au titre, des troubles psychiques d'origine professionnelle, on n'en a pas. Et deuxièmement, les comités régionaux qui sont chargés de compenser cette absence de tableau sous certaines conditions très exigeantes, hein, pour reconnaître le cas échéant, une maladie, un trouble psychique d'origine professionnelle comme, étant, euh, euh, comme tel, et eh bien eux ont des critères de sélection qui sont très forts et qui excluent une bonne partie euh, du lot, quand ce recours est connu des salariés concernés, voire de leur médecin de ville. Donc là-dessus, je veux juste citer, parce qu'il y a tellement de chiffres que je ne voudrais pas euh, qu'on s'abreuve et qu'on se noie là-dedans. Mais oui, je vous donne un écart de chiffres. On a, par exemple, au régime général, on a eu euh, à peu près 10 600 pathologies professionnelles reconnues d'ordre psychique hein, euh, en France. 10 600. Eh bien, Santé publique France, euh, qui est quand même l'Agence nationale de la santé publique, elle estime à 480 000 le nombre de salariés qui souffrent de troubles psychiques d'origine professionnelle. Donc, dans la partie assurancielle, celle dont vous parliez, François, sur laquelle pèsent les obligations, les contraintes, et puis voilà, les finances de l'entreprise, voilà, on a euh, un chiffre de 10 600. Et dans une partie qui est une donnée publique, euh, qui n'est ne, qui pas la partie assurantielle du, du décompte, euh, on passe à 480 000. C'est quand même vertigineux. Donc, point 1, on a défini ce qu'était la santé, on a défini euh, euh, ce, de, ces composantes. Point 2, on se rend compte qu'il nous manque euh, beaucoup de travailleurs au compte, mais il nous manque surtout beaucoup de types d'atteintes au décompte. Quoi. Donc ça, c'est euh, l'énorme, euh, je ne vais pas dire scandale, mais en tout cas l'énorme indicateur sur lequel il nous faut réagir. Quoi. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui, qui, qui s'indignent de ça et qui ont raison de le faire. Hein. Je ne suis pas le seul à faire ça. Je ne sais pas si vous avez entendu, François, on a même des gens qui se mettent, à chercher dans les petites annonces, dans les des, des faits divers des, des journaux, et qui publient euh, sur leur compte Twitter, Facebook, je ne sais pas lequel, qui publient comme ça régulièrement le nombre de personnes qui décèdent euh, par jour. Donc voilà, on ne sait pas en fait. Donc on est sur des chiffres qui ne sont pas représentatifs, et à partir de là, eh bien, on a vite fait de chacun de voir les chiffres sous l'angle qui nous convient le mieux. Est-ce que c'est -ce est juste de dire que du coup, euh, on ne sait pas mais est-ce que, est, on peut dire, parce que le, le constat euh, par rapport à nos, à, à nos, enfin, je dirais à nos participants euh, aujourd'hui euh, mentionne le fait qu'ils pensent bien effectivement qu'il y a une sous-déclaration, est-ce que derrière, euh, malgré ça, ça nous empêche d'agir Ou est-ce que... Où allons-nous avec ça <rire> Alors déjà, il n'y a rien qui nous empêche d'agir, si ce n'est nous-mêmes, on va dire ça comme ça. Donc rien ne nous empêche d'agir. Et heureusement que nous n'agissons pas toujours chaque fois qu'un chiffre est en face de nous, quoi. sinon euh, on ne ferait pas grand-chose de beau, voilà, euh, toujours. Mais euh, regardons si on fait un tout petit zoom sur, bon, on n'a pas rien, vous l'avez rappelé François, quels sont les chiffres dont on dispose Qu'est-ce qu que nous disent ceux dont on dispose, sachant, comme on l'a dit juste avant, qu'ils sont totalement partiels Ce qu'ils nous disent, premièrement, c'est que dans le régime général, donc sur 15% des salariés en France, ils nous disent quoi Qu'en 10 ans, il y a moins d'accidents du travail ramenés à l'activité. Je, on, on donnera, hein, je crois, François, les slides des chiffres pour que vous puissiez les avoir si vous en avez besoin, mais euh, pour ne pas voilà, s'abreuver de ça, au regard de l'activité, donc ramener aux heures travaillées ou aux effectifs, selon qu'on parle de taux de fréquence ou d'indice de fréquence, au régime général, si on fait l'analyse sur les 10-20 dernières années, il y en a moins en fréquence. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qui est intéressant de regarder, sur le régime général, toujours, et sur ces seuls accidents, on a plus de gravité sur l'année la période 2009-2019, ce qui est intéressant de regarder. Alors, euh, plus de gravité, c'est pareil, c'est très très difficile à, à, à, à bien brosser. Par exemple, ce qu'on appelle le taux de gravité exclut des accidents mortels, puisqu'on n'a pas euh, les données relatives à l'arrêt, évidemment. Donc, mais malgré tout, c'est un indicateur qui, lui, n'a pas décru. Donc, moins au regard de l'activité. Par contre, euh, les valeurs, sont impressionnantes. Quoi. Donc là, Darès ça fait cet effort-là, vous avez raison de le rappeler François tout à l'heure, a essayé, euh, en tout cas pas essayé, a produit un décompte des 90% de salariés connus. Et aujourd'hui, voilà les chiffres qu'elle envoie 800 000 accidents du travail avec arrêt en 2019. Année intéressante, puisque 2020-2021, par le Covid, ont basculé et voilà, jeté un gros trouble sur la, la réalité et la comparabilité, si ça existe, euh, des chiffres entre eux. Donc prenons 2019, l'année de plein exercice. Oui. 800 000 accidents du travail carré 40 000 incapacités permanentes ce qui est des handicaps professionnels nouveaux, 40 000 dans une année et 800 accidents du travail mortels ce qui veut dire quoi Plus de 2 accidents du travail mortels par jour là on est sur des valeurs qui sont considérables quoi. donc en gros même si on n'a pas tout on n'a pas rien et ce pas rien euh, mériterait qu'on puisse agir dessus et se poser la question de savoir pourquoi on en est à ce niveau là Surtout que sans faire très long, euh, puisqu'on parle de chiffres, euh, finalement, et on parle on est souvent, sans qu'on compare à l'Europe. Hein. Et ce que j'ai découvert dans votre livre, quand même, c'est qu'il y a une grande disparité, enfin, il y a une grande disparité, où on s'aperçoit quand même que la France n'est pas forcément le bon élève dans l'histoire. La France est pointée du doigt sur ces statistiques-là, comme étant presque la lanterne rouge à tout niveau de l'Europe. Ce à quoi il faut mettre quand même... Une, un bémol, c'est que les conditions de reconnaissance sont tout à fait différentes d'un pays à un autre. Et Si vous prenez, par exemple, j'en cite juste un, hein, en Italie, par exemple, le nombre de maladies professionnelles troubles musculosquelétiques, ce chiffre a quelques centaines de mémoires, alors qu'en France, euh, on a 86% de maladies professionnelles, on a presque 40 000 maladies professionnelles TMS. Ce n'est pas dû au fait que là-bas, il y ait moins de maladies professionnelles enfin voilà ou, ou autre, du, au titre des TMS. C'est que leurs conditions de reconnaissance ne sont pas les mêmes. Donc, comparaison n'est pas toujours raison, mais malgré tout, on n'est pas bon. Et si on regarde derrière un chiffre très intéressant, les accidents du travail mortel, j'étais dans un débat avec un préventeur qui ne s'en sortait pas là-dessus, il refusait d'admettre qu'entre 2009 et 2019, donc, les dix dernières années de plein exercice, hein, avant la période Covid connue, on a plus d'accidents du travail mortels reconnus en France, en dix ans. Et on a les statistiques européennes, Eurostat, ça a été confirmé, pas au chiffre près, mais bon, comme on l'a dit ensemble, il n'y a pas, y a pas un seul, une seule source, donc forcément. Mais on a euh, près de 50% d'accidents du travail mortel en plus, en dix ans. Et ça, on ne peut pas rester, comme vous disiez François, en se disant, hein, les bras croisés, qu'est-ce qu'on peut faire quoi Il faut faire. Et pourtant, on fait des choses. Et pourtant, on fait des choses. C'est ça qu'il y a des gros moyens qui sont mis en place aujourd'hui. Et justement, je pense qu'il est important de, de répéter aussi que votre démarche, est, Vincent, elle est tout à fait positive. C'est-à-dire que le, le but de ce premier webinaire, c'est de, de, de faire un constat, qui soit un constat clair et mesuré, pour savoir de quoi on parle, hein, de fixer le cadre. Et sachant que de toute manière, votre démarche, elle est justement de, de savoir comment, justement, on met on, on fin aux conneries et quelque part… Il existe des méthodes quand même pour, pour pallier à tout ça. Voilà. Oui, c'est vrai, François, parce que si on regarde, les enjeux sont considérables. Et aujourd'hui, vous voyez, on parle, euh, si on parle, donc on va parler des enjeux humains, hein, si on parle des enjeux économiques, on est sur des enjeux économiques qui se chiffrent en milliards d'euros, de 8 milliards d'euros directs à 32 milliards d'euros en points en direct, 70 millions de journées perdues en 2021 sur les derniers chiffres du régime général. On est sur des sommes dingues, quoi. Donc, on ne sait pas tout, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on est en dessous de la réalité et que les perspectives sont mauvaises. On sait aujourd'hui que les perspectives sont mauvaises. Je vous donne un exemple, il y en a beaucoup d'autres. On pourrait parler de l'hyperconnexion, on pourrait parler de la sédentarité qui vont faire qu'augmenter si on ne fait rien. Euh, mais on sait aussi que le Conseil économique, social et environnemental s'est chargé d'une étude euh, issue de l'ANSES, d'une mission, parce que le changement climatique est un augmentateur de 90% des risques professionnels aujourd'hui. Donc, si on ne fait rien, ce sera pire. Donc, Premièrement, au bout de tout ça, qu'est-ce qu'on fait C'est ça l'idée, c'est d'où ça vient. C est très intéressant de savoir pourquoi on en est à ce niveau-là et, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Je pense que ça traduit un déficit de culture, de santé au travail. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui ressort comme une évidence voilà, au terme des échanges que je peux avoir. Et vous n'imaginez pas le nombre de fois où en parlant, de la question donc, de la santé des salariés avec des dirigeants d'entreprise, avec des partenaires sociaux, avec voilà, tous les interlocuteurs, le préventeurs aussi, le nombre de fois où euh, euh, de bonnes explications, de bons arguments, créent des déclenchements de prise en compte sur le fait qu'il faut aller euh, plus volontairement, euh, de façon plus volontariste qu'avant, sur la réponse aux besoins. Euh, donc... Euh, on ne peut pas se dire qu'on est dans une situation qu'on ne va faire que subir, On ne, il n'y a aucune fatalité à ce que ce soit ça, et la réponse se trouve dans la culture de santé au travail, que l'on doit faire renaître de ces constats-là. On doit revoir globalement le concept de santé au travail, le comprendre dans son intégralité, parce que ne pas le faire, se dire « je fais les accidents aujourd'hui et je gérerai le stress demain », c'est juste complètement tordre le cou aux accidents qui vont conduire de se produire, par exemple, du fait du stress, parce que tout le monde sait que des situations stressantes augmentent le nombre d'accidents, et deuxièmement, aux accidents sur la santé mentale des salariés qui vont directement se produire du fait de ce stress. Et vous voyez, il y a, il y a trois mois de ça, j'étais avec un dirigeant d'une grande entreprise qui me disait exactement ce que je vous dis là, commençons par les accidents, le stress on verra ça plus tard, au bout d'une heure de discussion, il a accepté de passer, d'une stratégie de sécurité au travail pour les trois prochaines années à une stratégie santé au travail. Donc, voilà, notre culture santé au travail doit comprendre globalement le concept de santé. Elle doit comprendre globalement le, concept, le contexte pardon, du travail. Une situation de travail, c'est un tout. Pas, on ne peut pas dissocier une situation dans les éléments mécaniques d'un côté, les éléments organisationnels de l'autre. voilà C'est un tout de, de, de composantes qui se répondent les unes des autres. Et puis, il faut qu'on aille aussi remettre en cause des pratiques qui ont déconné, qui ont dérivé. On a aujourd'hui des pratiques qui ont voulu pleine de bonnes intentions agir, mais comme elles n'étaient pas dans cette vision globale, elles ont pu amener des dérives sur euh, l'hyper-responsabilisation voilà, des salariés, sur la, la, la désincarnation du concept de qualité de vie au travail, donc on en parlera dans les webinaires qui viennent, de pourquoi est-ce que ce concept s'est retrouvé complètement mis sur la touche et parle aujourd'hui plus de baby-foot que des causes organisationnelles du stress au travail, par exemple. Donc, on a des tas de choses à faire si on accepte de regarder cette réalité en face et de ne pas se dire que tout va bien ou qu'on peut faire les choses de façon séquencée. Quoi. Donc, c'est le bon moment pour agir. Ça, j'en suis convaincu. Et puis, on sait tous aussi, en tout cas, ça, SAT est possible, est accessible, pardon, qu'investir en prévention, c'est investir dans l'humain, mais c'est aussi investir dans l'économie. On sait tous, les rapports sont sortis, qu'on a des rapports de plus de 2 euros gagnés par an et par salarié sur 1 euro investi en prévention. Donc, on ne parle pas d'une contrainte dont il faudrait se soulager, mais d'une opportunité qu'il conviendrait de saisir. Et pour ça, eh bien, on a des tas de choses à faire. Et si on reste sur le domaine des chiffres, et puis euh, c'est le sujet de ce premier oui, webinaire. Et il va falloir en plus faire vite pour quand même laisser la parole quand même à nos... Euh, à l'ensemble des participants, parce qu'il y a quand même quelques questions qui arrivent, n'est-ce pas, Vincent Donc, on a de nouveaux chiffres et de nouvelles cultures qui sont possibles d'aller réveiller, proposer. Et donc, là, maintenant, ce que je vous propose, François, c'est de faire exactement ce que vous proposez, c'est écouter ce que, ce que nos participants peuvent avoir comme questions. Alors, alors, alors, alors, alors, euh, l'aspect... Alors, je dois dire que l'outil qu'on utilise aujourd'hui, on le maîtrise un peu moins bien que le dernier outil qu'on avait utilisé. Et du coup, au lieu que les questions remontent, je vais être obligé de les, de les reprendre les unes après les autres, ce qui ne pas forcément être le plus simple. Alors, comment accompagner les RH dans ce terme, la santé au travail bah Déjà, en partageant son contenu, son fondement. C'est déjà... Essentiel, quoi. il faut déjà partager ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, euh, comment accompagner les RH dans ce terme hein, C'est ça la question. Oui. C'est euh, prendre le temps d'en parler ensemble. Vous savez, souvent, euh, euh, il suffit de peu d'arguments pour convaincre que euh, la vision de la santé des salariés est indissociable. Et si un RH, je prends le RH parce que c'est la question, mais ça pourrait être celle du préventeur ou ça pourrait être celle de euh, n'importe quel dirigeant. Hein. Si un RH accepte, de s'engager dans une politique santé au travail sachant ce qu'elle est il y aura beaucoup d'inductions de tout ça je vous en donne une alors toute atteinte à la santé par exemple mentale des salariés que ce soit un conflit que ce soit un harcèlement que ce soit un burn out devra donner lieu à une enquête une analyse de cet événement au même titre au même titre que tout accident du travail qui surviendrait et là on voit bien qu'on est dans un grand écart de pratique, et ça s'est passé encore il y a peu de temps avec un salarié donc, qui m'a contacté suite à son burn-out, qui m'a dit voilà, je, je m'étais, euh, j'étais tombé dans un couloir, j'ai eu droit à un arsenal et à juste titre hein, de préventeurs qui m'ont demandé le pourquoi, l'arbre des causes et les mesures de prévention à mettre en place. Je sors d'un burn-out, un, je suis aujourd'hui traité au titre de l'assurance de, de maladie, il n'est pas reconnu d'origine professionnelle alors même qu'il l'est. Et deuxièmement, et qu'il est dans le sens où il est reconnu même par les RH, verbalement, comme ça. Et deuxièmement, j'ai jamais eu personne qui m'a demandé les causes qui ont mené à, ce, à cette atteinte à ma santé mentale. Quoi. Donc voilà, comment accompagner les RH En comprenant ensemble ce concept, et pas seulement en le, en le lisant, mais ce qu'il induit, et deux, en regardant où sont les écarts de pratique. Et je vous en donne une deuxième, François. Par exemple, les RH, qui ont beaucoup leur mot à dire dans l'organisation de l'entreprise, euh, si la santé mentale des salariés est traitée à part des personnes qui en charge leur santé, sécurité physique, où on a des entreprises aujourd'hui où euh, le responsable sécurité dépend du directeur d'usine et le responsable QVT ou santé au travail dépend du RH au niveau central et les deux ne se parlent pas, vous voyez, là c'est le signe d'un concept qui a été coupé en deux et qu'il faut absolument ben, réunifier. réunifier. Peut-être qu'on passe tout de suite à une, une question euh, supplémentaire. Alors. Donc, l'entreprise ne détient-elle pas déjà les clés nécessaires pour déclencher une démarche de prévention globale et adaptée voilà, TAP, absentéisme, remontée, enfin, euh, voilà, par conséquent, les manques que vous observez en termes de chiffres sont-ils vraiment un frein à la mise en œuvre d'une démarche de prévention dans les entreprises Alors, pour le dire comme ça, Vladimir, premièrement, je pense que l'entreprise dispose de chiffres. Ça, c'est point 1. On a vu ensemble que parfois, ces chiffres-là, elle en dispose peu. Euh, moi, j'ai des fois des chefs d'entreprise. D'ailleurs, j'ai donné un exemple euh, dans, le, dans, dans le livre, là, où un chef d'entreprise me disait, euh, euh, je crois qu'il avait quatre accidents du travail euh, avec arrêt euh, par an, et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Donc, pas, je suis convaincu que ce n'est pas l'absence de chiffres en plus qui vont créer l'envie d'agir en plus, pour beaucoup d'entreprises, pour certaines si. Mais ce dont l'entreprise manque le plus, c'est d'une vision globale du sujet dont il est question et d'un moyen d'atteindre ce sujet en ordre groupé et pas en ordre dispersé. Parce que si chaque fois qu'un chef d'entreprise a un problème, trouble musculo-squelettique, accident du travail, euh, stress professionnel, harcèlement moral, euh, burn-out, voilà, si chaque fois qu'une entreprise a un problème qui touche à la santé de son salarié, on lui propose une démarche de plus, avec de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes, de nouveaux outils, de nouvelles ressources, euh, elle va lâcher l'affaire, parce qu'elle ne peut pas à chaque fois réinventer pour chaque sujet euh, sa religion. Quoi. Donc ce qui manque beaucoup aux entreprises, c'est malgré tout une vision globale du sujet chez elles, ça manque aussi à l'État, entre nous, euh, et c'est pas rien, mais ce que je pense qui manque aussi beaucoup, c'est un comment faire, et comment mettre en œuvre une approche globale qui ne soit pas une usine à gaz euh, qui ne fonctionne pas. Alors. Après, je vais reprendre. Alors, pardon, parce que du coup, j'ai mes écrans qui bougent au fur et à mesure, donc c'est assez compliqué à lire. Alors, tel que l'entreprise, quand elle a une démarche, s'appuie généralement sur le travail tel que ses responsables se l'imaginent, beaucoup moins sur la façon dont les salariés le vivent. Là, je pense qu'on va rentrer directement dans votre sujet, Vincent. Alors là, à fond, bah, euh, <rire> c'est tellement, tellement vrai. Aujourd'hui, euh, on, euh, on a un silence, Allez, je vais le dire comme ça, on a un gros silence euh, qui s'est installé sur la façon dont, leur, dont les salariés vivent leur travail et les contraintes auxquelles ils sont exposés, quelle que soit la nature de cette contrainte. On a un immense silence. On a des contraintes physiques qui sont passées sous silence, des contraintes relationnelles qui sont passées sous silence, et des contraintes or organisationnelles qui sont passées sous silence. Et pourquoi, pourquoi aujourd'hui, on a ce silence dans les entreprises Pour deux raisons majeures, Allez, je vais les citer celles-ci. Premièrement, parce qu'on a encore un management qui est hyper descendant par nature. On a encore une culture managériale, même si y a, ça, bouge, okay, mais voilà, ça bouge, mais encore pas partout et, et, et, et au niveau attendu, mais on a encore une culture managériale qui est très descendante qui est, je dis, tu tais, tu fais. Voilà. Je caricature volontairement hein, pour pouvoir la positionner dans cet angle-là, mais c'est souvent le cas. Donc en gros, quand je prends une culture managériale où je sens qu'on valorise plus le fait d'appliquer des consignes que de remettre en cause la situation de travail qui m'est donnée, eh bien, on se tait. Et deuxième raison, c'est que quand on écoute, parce qu'il y a plein d'entretiens d'écoute, il y a plein d'entretiens professionnels, plein d'entretiens professionnel, d'évaluation, plein de briefs des briefs, plein d'heures de visioconférence, -dire, il y en a des moments où on peut récupérer des problèmes qui viennent du terrain, la deuxième raison, c'est que les réponses ne sortent pas. Et on a des salariés qui, beaucoup, hein, qui me disent, mais quand je, quand je les entends, vous voyez, me dire, il y a ça qui ne va pas dans mon job, et que je dis, mais pourquoi tu n'en parles pas à ton manager La réponse la plus fréquente qui m'est donnée, c'est, et que ce salarié soit ouvrier ou qu'il soit cadre dirigeant. La réponse qui m'est donnée, c'est, soit j'ai peur de le dire, parce que ce sera mal vu, remonter des problèmes, c'est mal vu, ou je l'ai déjà dit et il n'y a eu aucune réponse. Et quand on n'a pas de réponse, et ça c'est tellement euh, dur, l'absence de réponse à un problème remonté, bah c'est comme, euh, je prends un exemple d'un vieux que je suis aujourd'hui, euh, on met, ne on mettait pas, euh, du temps où j'étais dans les bars euh, avec mes amis en sortant du bac, là, on ne mettait pas deux fois un euro dans un, euh, dans un jukebox qui ne joue pas de musique. C'est-à-dire que si je n'ai pas la réponse, j'arrête. Je ne vais pas alimenter le management d'une série de problèmes qui ne donnent lieu à aucune réponse, parce que ça crée une double frustration. La frustration d'être déconnecté de cette euh, compréhension du travail réel, comme on l'appelle, et euh, soumis au travail prescrit. Donc cette déconnexion entre ce qui m'est demandé de faire et ce que je fais effectivement, et quand je remonte les problèmes, ils n'arrivent pas, c'est une perte pour l'entreprise, une perte lourde de gains de performance, mais c'est aussi une déconsidération du salarié. Parce que quand aucune suite n'est donnée à ma parole, ce n'est pas que ma parole qui est perdue, c'est un peu de ma considération. Quelqu'un à qui on ne répond pas prend ça comme un manque de considération, comme n'importe laquelle d'entre nous. Quoi. Bon, voilà. Une chose que... Oui, c'était parce que je suis obligé un peu d'être le maître du temps, parce qu'il nous reste deux minutes. Alors, je voudrais donner quand même la parole au maximum. Une remarque aussi, une question intéressante, ou une remarque. Bonjour, dans mon entreprise, après chaque absence, nous faisons un entretien de retour qui permet de sonder si un mal-être au travail peut en être la cause. Et la Bonne question démarche. Alors, ce n'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Voilà, Dans mon entreprise, après chaque absence, nous faisons un entretien de retour qui permet de sonder si un mal-être au travail peut en être la cause. Bonne Moi, démarche. je dis, ce souci est de la façon dont les salariés reviennent au travail, dans quel état ils sont, premièrement, et de ce qui a fait, ce qui a produit l'atteinte. C'est formidable. Maintenant, je dis... N'attendons pas l'accident pour que cette question se pose. Qu'est-ce qui déconne dans ton travail et que tu as du mal à vivre, premièrement Et deuxièmement, attention à ce que cet échange-là ne soit pas une demande cachée de régler aux salariés les comptes de la consigne qu'il n'a pas appliquée sans savoir du tout qu'il n'avait pas les moyens de le faire, si c'était le cas. Attention à ce que ce soit un moyen de dissuasion, ce ne soit pas pris hein, comme un moyen de dissuasion d'un problème survenu au travail. Donc, c'est super bien si c'est bien fait. N'attendons pas que quelqu'un soit fait mal pour lui poser cette question. Et c'est là tout le cœur du débat. Hein. C'est euh, euh, allons chercher à écouter ce que les salariés vivent dans l'environnement technique de leur travail, des outils qu'ils ont, qu'ils n'ont pas, dans l'organisation de leur travail, dans leur service et entre les autres, et dans les relations au travail telles qu'ils les vivent. Et si on est bon dans l'écoute et, parce que c'est là la clé, dans la réponse, sans qu'on ait peur d'ouvrir une boîte de Pandore qui va tous nous dépasser, parce que c'est souvent aussi une des raisons qui fait que ça ne se fait pas. Si on est bon là-dedans, qu'on a des méthodes, des outils, on en parlera dans les autres webinaires, alors on va emmener l'entreprise et les salariés dans euh, un mieux vivre au travail que tout le monde se souhaite. Quoi. Qui ne sera pas la vie en rose, mais qui sera chaque jour un peu mieux. Hein. Alors, je vais voir peut-être une, une, une dernière question. Les actions de bien-être sont tellement fréquentes aujourd'hui, yoga, spiritualité au travail, baby-foot, journée de cohésion, journée récréative, que le préventeur en santé au travail peut être lui-même déconsidéré. Avec ces actions centrées sur le travail, nous serons amenés à nous justifier en chiffres à la différence des actions de bien-être qui envahissent les entreprises c'est, euh, Carole, tellement vrai, alors là, mais sauf que c'est juste de la même façon, c'est vrai et c'est déconnant parce que c'est mal compris. Si le bien-être des salariés c'est leur offrir des cours de yoga pour compenser un stress au travail qui vient de l'organisation du travail, on est juste à côté de la plaque, et là je vous rejoins, nous les préventeurs, qu'est-ce qu'on peut avoir à dire à ça Tout le monde est content d'avoir un cours de yoga. Quitte à me faire engueuler toute la journée par des clients mécontents, mieux vaut avoir un cours de yoga que pas du tout. Donc, Là, notre mot à dire, nous les préventeurs, c'est de ramener ce, ce concept de bien-être là où tout le monde, l'OMS, l'INRS, le pose sur l'exercice réel du travail, sur le contenu du travail, sur le vécu au travail. C'est là d'abord euh, qu'il doit s'exprimer ce bien-être. Et ensuite, ok, quand on a une belle dynamique en place là-dessus et avant tout, eh bien posons-nous la question éventuellement de consacrer des ressources au yoga, la méditation, au fruits frais et bio à la cantine, aux conciergeries d'entreprise et tout ce qui aujourd'hui en fait a pris le devant alors qu'il aurait dû prendre l'arrière. Écoutez, je pense qu'il y a encore plein de questions qui, qui nous arrivent. Alors, malheureusement, je vais être obligé quand même d'arriver à notre, à notre conclusion, Vincent. Alors, ce qui est important de rappeler à tous, c'est que voilà, c'est une suite logique de, de six interventions que... Avec lequel, enfin, six échanges que nous aurons avec Vincent Beau. Euh, Peut-être il aurait manqué un, un, un énième, enfin, ou un sondage en tout cas, pour savoir est-ce que vous avez apprécié le premier vrai. webinaire, parce que ça, on ne vous l'a pas demandé. Euh, pardon, voilà, il y a encore des, des, des éléments techniques. et bien, voilà, la technique arrive. <rire> Voilà, merci beaucoup en tout cas de, de pouvoir donner un, donner un avis, ça va nous aider. Promis techniquement, bon, pour lundi prochain, on aura ajusté un peu nos crayons et voilà, on tâchera d'être plus, plus efficace, plus pertinent. Mais toutes ces questions-là, encore une fois, nous avons fixé le cadre, mais Vincent, ce n'est pas quelqu'un qui va nous apporter que des mots. Il y a aussi beaucoup de solutions, mais il fallait avoir cette, cette chronologie euh, je pense que de toute manière, on aura l'occasion de parler de ce, de ce dixième euh, élément de la prévention, n'est-ce pas Vincent Parce oui. y a, Dans les clés, aujourd'hui, on a les neuf éléments essentiels. Les principes eh bien, généraux de la prévention. Les oui. principes généraux, pardon, dans les principes généraux. Et nous parlerons de cette suggestion pour un dixième. Mais là, je ne dévoile pas tout, tout de suite… Encore une fois, merci à tous. Euh, un grand merci, Vincent. Un grand merci, euh, je dirais, à l'équipe pour le, la partie soutien technique. Et merci infiniment à tous. Voilà, maintenant, vous retrouverez un une inscription, etc. pour pouvoir euh, suivre le prochain. Encore une fois, on va essayer d'être meilleur. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup, François. Merci à tout le monde. Et quand même, le vote, alors à la fin du vote quand même, euh, partager les résultats, parce que quand même, améliorer 2%, bon, vous êtes 2 sur 94, c'est bien, j'ai trouvé le sujet intéressant, d'accord, il y en a voilà, 19%, oui, beaucoup, hâte d'assister au deuxième épisode, 52%, et bien alors, la majorité souhaite encore vous écouter, Vincent. <rire> Merci beaucoup, Merci. bonne journée à tous et bonne semaine, et rendez-vous lundi prochain, même heure. Au revoir. Au revoir.